Bonjour, voilà un peu plus complexe sur Dal City, les difficultés euh, Voilà et, et aussi les applications possibles. Donc lorsque vous lisez ici, j'ai enregistré un petit message, toujours plus ou moins le même. Lorsque vous lisez ici, il faut savoir que vous pouvez varier voilà le volume de votre haut-parleur euh, comme vous le voulez par ici. De plus, si vous voulez varier le volume de votre enregistrement, vous pouvez le faire ici. On va faire un petit essai. Donc, je vais euh, enregistrer un nouveau, euh, une nouvelle bande et puis je vais baisser et puis l'augmenter de nouveau. Ce qui est une façon, effectivement, aussi de faire. Lorsqu'on ne veut pas tout, euh, que tout s'entende. Voilà. Alors, maintenant, lorsque je vais écouter, vous allez voir l'effet que ça fait. De nouveau, voilà, donc vous entendez les deux, les deux pistes en même temps, euh, ce qui n'est pas toujours euh, très agréable. Donc si vous voulez, vous pouvez toujours faire Mute, ici, pour couper celle-ci, ou faire Solo sur celle-là, ce qui est exactement le même résultat. Lorsque, mettons on vous faites Solo sur celle-ci, lorsque vous voulez euh, euh, entendre, par exemple, euh, « Plus euh, celle-ci », voilà, vous pouvez monter branle, aussi par ici, voilà, donc je vais arrêter okay. ici, et si je réactive celle-ci, donc j'enlève le solo là, et eh bien vous verrez que si je fais l'une très basse et l'autre un peu plus bas, haut, eh bien ça fait un effet qu'on peut ensuite passer bien sûr aux élèves. Bonjour, bienvenue sur le logiciel Audacity et ses complexités. Voilà. Euh, une autre chose qui est aussi intéressante et qui fait un petit effet quand on le passe, c'est le fichier Audacity, c'est de mettre, par exemple, tout ceci à droite et tout ceci à gauche. Et donc, ça fait un espèce d'effet d'écho, comme vous allez voir. Et puis je... Voilà. Euh, alors, une autre chose qui est possible, c'est de sélectionner ici à euh, un, un passage qui ne vous plaît pas ou que vous voulez enlever. Vous pouvez ce passage-là d'abord, parce que c'est peut-être plus intéressant de le conserver, faire « Duplicate » et à ce moment-là, ce passage va apparaître ici. Vous cliquez en dehors, bien entendu, pour désélectionner la, la période, parce que sinon vous allez risquer de l'effacer la deuxième fois. Et au-dessus, vous pouvez, bien entendu... Euh, à ce moment-là, dans « Remove audio », vous pouvez faire sil « Silence ». Et vous voyez que ce passage-là, qui pourtant était bien enregistré, a disparu et est devenu du silence. Donc, c'est aussi une autre façon de faire du blanc. Mais c'est une façon de faire du blanc en enlevant euh, le, ce que vous avez enregistré précédemment. Donc, à la mesure où vous allez pouvoir, euh, vous l'avez gardé ici, bien, ça n'est pas trop grave. donc euh,